allons parler de machine learning et d'apprentissage supervisé. Alors, déjà, comprendre que le machine learning, ça, ça relève souvent de tâches de prédiction. Un exemple de prédiction, euh, les, le les algorithmes qu'on appelle les régressors, qui vont prédire des valeurs. Ça peut être, euh, à partir de données qu'on a précédemment, euh, être capable de prédire le nombre de voitures qu'une enseigne va vendre dans l'année à venir. Ça, ça peut être une tâche de machine learning. Une autre qui est de tâche de prédiction, ce sont les tâches de classification. C'est-à-dire que dans cette logique-là, on va prédire euh, des labels. Euh, imaginons qu'on a une image comme celle-là. La tâche de machine learning, via l'apprentissage supervisé, ça va être d'apprendre à reconnaître que cette image correspond à un chat. Alors, il y a beaucoup de techniques de classification en machine learning. Et c'est plus ça dont on va parler dans cette vidéo. Euh, un classique, c'est le KNN. Euh, on va faire un petit zoom sur le KNN euh, dans, dans, dans cette vidéo. Et ça correspond à euh, K euh, nearest neighbors, c'est-à-dire les plus proches voisins. Mais il y a beaucoup d'autres euh, algorithmes en machine learning. Euh, naive bias, euh, les arbres de décision, avec par exemple les random forest ou le, les gradient boosting machines. Et les supports Vector Machines. Voilà, ça fait désolé, beaucoup de, beaucoup de vocabulaire, beaucoup de terminologie euh, euh, en, en peu de temps. Mais si vous êtes capable d'avoir une bonne compréhension euh, de différents algorithmes dont on vient de parler, vous maîtrisez les bases euh, du machine learning. Et évidemment, les derniers venus, euh, le deep learning avec les réseaux de neurones. Mais plutôt que de vous faire une liste à la verre de tous les algorithmes qui existent en machine learning, je vais essayer de vous, euh, vous emmener, vous embarquer pour essayer de comprendre, euh, sur la base d'un exemple assez simple, euh, classifier les images de chats ou de chiens, comment ça fonctionne. Donc on part euh, d'une base de données, en fait, euh, qui va servir d'entraînement. Ce sont cette base de données, elle contient des photos et des labels. C'est-à-dire qu'ici, vous avez euh, en ligne le nombre de photos, photo 1, photo 2, photo 3, et vous savez de base que euh, telle photo, c'est une photo de chat, telle photo, c'est une photo de chien. Et vous allez euh, le donner à, pour entraînement à votre algorithme. Et en fait, non seulement vous savez que c'est une photo de chat, une photo de chien, mais vous avez ce qu'on appelle les features, euh, des variables qui vont être euh, par exemple, le nombre de pixels rouges, le nombre de pixels bleus, des choses comme ça, et qui vont euh, servir de base à l'entraînement euh, du modèle. En fait, euh, c'est ce un peu comme euh, entraîner un être humain quelque part. Et c'est... Euh, comme ça qu'on a appris en étant enfant, euh, il y a notre père qui nous disait « Ah, euh, voilà, euh, ça c'est un chat, ça c'est un chien » et en fin de compte, à partir d'exemples, notre cerveau finit par euh, pouvoir prédire avec un, une nouvelle image. Et C'est exactement ça euh, que, euh, que fait un algorithme machine learning dans l'apprentissage supervisé. Et supervisé de la même manière qu'un parent supervise l'apprentissage de son enfant en lui donnant des exemples. Euh, et du coup, c'est ces labels qui sont cruciaux, pour l'apprentissage supervisé. Alors, en fait, comment ça fonctionne concrètement Imaginons, euh, dans le cas des KNN, des hein, Nearest Neighbors, euh, vous avez euh, un certain nombre de photos. Là, chacun de ces symboles représente euh, un, une photo. Alors, on va imaginer les triangles, ça va être les chats, et les losanges, les chiens. Et vous, vous avez au milieu, votre photo, qu'il s'agit de prédire. Et euh, c'est représenté, en fait, dans un espace qui est Là, j'ai caricaturé le nombre de pixels bleus et le nombre de pixels rouges. Et donc, voilà, vous avez votre, euh, votre euh, cible ensuite euh, au milieu qui est celle dont il faut prédire le label. Alors, dans le cas des, des, des plus proches voisins, en fait, on va regarder euh, ce qui se passe euh, dans les, les, pour les labels qui sont le plus proches de votre cible. Imaginons que dans l'espace qu'on a représenté, donc nombre de pixels rouges, nombre de pixels bleus, vous avez trois, quatre photos qui re ressemblent énormément à votre photo cible qu'il s'agit de prédire. Et en fait, on va pondérer, et si on dit, ah, les, les choses les plus proches, les voisins les plus proches, sont par exemple plus des chats qu'ils ne sont des chiens, l'algorithme va dire, après un système de pondération, il y a beaucoup de façons de paramétrer les choses, ah, bah du coup, notre cible, c'est plutôt euh, un chien en fait ou plutôt un chat, ça dépend. Et donc, euh, pour tester euh, si, cette, euh, si ce, notre algorithme est vraiment efficace, on va euh, le mettre à l'épreuve sur une banque, une base de données de test dont on sait les labels, et on, a, on essaie de voir s'il est capable de déterminer d'une manière avec assez de précision, euh, les bons labels. Et on va définir des métriques de précision et qui permettent de mesurer l'efficacité de nos algorithmes. Alors, ce qui est intéressant à savoir maintenant, c'est qu'on fait euh, ce genre de tâches, hein, de classification, euh, a souvent été fait sur la base de jeux de données un peu standardisés que tout le monde euh, utilise. Et un grand classique, c'est ce qu'on appelle le MNIST, qui va être une base de chiffres écrites à la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et vos algorithmes doivent, à partir de cette euh, base d'algorithmes du MNIST, alors les chiffres, c'est un exemple le plus connu, mais il y en a d'autres avec le MNIST, euh, c'est de dire, ah, ça c'est un 0, ça c'est un 1, ça c'est un 2. Et en fait, on va comparer les algorithmes de machine learning sur la précision de leur travail quand ils classifient ces chiffres. Et ça va être ce qu'on appelle des benchmarks hein, d'algorithmes. Et donc, le MNIST correspond à un jeu de données classique pour tester... Euh, l'efficacité d'un classifier ou classifieur en français il y a évidemment euh, d'autres approches que le mnist qui vont être euh, les euh, arbres de décision et euh, au passage les arbres de décision je ne vais pas entrer dans le détail mais il y a des, des familles d'algorithmes comme ce qu'on appelle les random forests c'est celui que je vous montre ici où en fait on va euh, avoir plusieurs algorithmes enfin plusieurs arbres euh, des c'est pour ça qu'on appelle des, ça des forêts aléatoires parce qu'il y a beaucoup d'arbres et un arbre doit faire une prédiction. Un arbre va dire ah ça c'est un chat. Un arbre, un autre arbre un peu différent va dire ça c'est un chien. Et en fait euh, on va faire un vote, c'est-à-dire qu'il y a n arbres qui vont chacun décider des labels. On fait un vote, plus d'arbres euh, vont dire ah que c'est un chien. Du coup euh, on va dire bah finalement notre décision c'est le chien parce que la majorité des arbres ont dit que c'était un chien. Et c'est intéressant parce que cet algorithme de machine learning nous fait toucher à ce qu'on appelle l'ensemble modeling. C'est une approche ensembliste où, en fin de compte, on compense le fait qu'un arbre seul peut être assez faible pour prédire euh, correctement un label, mais beaucoup d'arbres pris ensemble, le, la, on va dire une forme d'intelligence collective va faire qu'ils vont être plus précis. Donc ça, c'est un autre algorithme de machine learning que vous devrez apprendre si vous voulez Aller euh, dans, dans ce domaine, ce sont les arbres de décision. Alors, ensuite, il va y avoir tout ce qui relève euh, de. Euh, donc là, l'arbre, il, il, il euh, c'est ce il prédit différents labels, et donc c'est le label final qui va être fait par vote. Il va y avoir aussi. Euh, dans les autres algorithmes de machine learning, ce qu'on appelle les support vector machines, où on parle parfois en français de séparateur à vaste marge, mais il n'y a vraiment que les français pour utiliser cette terminologie. Donc les SVM, aussi grand classique du machine learning, que vous devrez apprendre si vous voulez vous initier aux bases de, euh, de, de ces techniques.